Bonjour oui, mais content de vous voir, j'apprécie votre présence, et pour tous mes abonnés qui sont fidèles, un petit pouce, et j'espère que vous allez aimer ce style de vidéo, encore une fois, vidéo SQDC, mesdames et messieurs, on parle ici du Garlic Breath de Artisan Batch, c'est qui, c'est quoi, Artisan Batch, c'est un peu le haut de gamme de Indiva, Indiva c'est qui, c'est quoi, c'est la marque qui a fabriqué le Ice Cream Cake. Vous savez le Ice Cream Cake, la dernière vidéo SQDC que j'ai fait. Donc, le Ice Cream Cake, c'est un cannabis bas de gamme, euh, trop cher pour ses 29$ et 90 sous. Mais, j'avais aimé ce style de phénotype. Ce phénotype, euh, j'aimais le goût du Ice Cream Cake de Indiva. Ça me fait chier qu'il soit les 29 ,90. Même s'il n'est pas beau, qualité vraiment régulière, j'aurais peut-être payé 25$, même si ça ne vaut pas 25$ pour la qualité. Je le trouvais bon, je le trouvais bon. Je trouve que Ice Cream Cake de Indiva, je trouve qu'ils ont fait de beaux efforts et ont été très patients pour nous sortir un beau phénotype. Ben, un beau, un bon phénotype, trop cher. On parle ici du Ice Cream Cake de Indiva que j'aime trop cher qualité ordinaire mais j'aime le goût man. OK, donc l'haut de gamme c'est pas 29.90 de la marque Indiva, euh, c'est 38 et 40 sous. Donc 38,40$. Euh, 38 et 40 sous et là je suis en train de voir que 38 et 40 sous, c'est le Garlic Breath, mais ils ont quatre autres artisans batch, l'haut de gamme de Indiva à 41 dollars et 40. Donc mais écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, j'allais refaire la vidéo, mais c'est normal que je me trompe. 38 et 40, il y en a deux à 41 et 40, et puis il y en a deux à 41. Tu sais, pourquoi? Pourquoi? Les deux à 41, mais les dons à 41 et 40... Sais pas, lui 38 et 40, mais les est donc tout à 38 et 40 ou tout à 41 ou tout à 41 et 40. En tout cas, artisan batch, est-ce que celui-là il est moins bon ou quoi que ce soit? En tout cas, je ne sais pas. Garlic breath, euh, Alain Dye. Euh, la semaine passée, euh, parce que là, je parle de l'ail. La semaine passée, il euh, y a une, un ami, euh, ami Facebook connaissances, euh, me disait, moi, je ne fumerais pas du Tangerine Dream parce que ça goûte l'orange. Si je veux un orange, je vais aller à l'épicerie m'acheter un orange. Ben, écoute, ben, du wedding cake, gâteau de mariage, vas-tu attendre d'être dans un mariage pour manger un gâteau de mariage? Come on, man. Come on, man. Ok, Tangerine Dream, ça goûte l'orange, le cannabis, c'est un phénotype qui a été croisé, une génétique qui a été croisée, puis ça goûte l'orange, man, c'est cool un peu, man. Puis Wedding Cake, man, c'est, tu vois, c'est comme sucré, c'est comme les cannabis desserts, comme le gelato, ice cream cake, c'est. C'est bon, <rire> ça goûte pas le gâteau, ça goûte un peu le crémage un peu sucré, hein? c'est comme quand as une espèce de bon phénotype là... Euh... Moi j'aime beaucoup le Ice Cream Cake là, de cet âge, mais euh... qu'est-ce que je disais? C'est ça que je te dis, les Tangerine Dream, l'orange, les variétés, les arômes, les arômes, l'ail, l'ail... Euh... C'est correct man, si t'aimes pas l'orange, t'aimes pas le raisin, mais t'aimes pas les, le cannabis à saveur fruitée... Euh peut-être tu aimes plus le diesel hein? euh, comme euh, les produits Saint-Raphaël ils en ont sorti deux trois là gros diesel c'était si mieux euh, tu peux aimer plus euh, le dire citronné mais ça, ça tombe dans les fruits euh, Parfumé, euh, fruit, euh, les fleuris florales il euh, y a une différence entre terreux et puis euh, épicé poivré hein? euh, Épicé, poivré cariofilène euh, tandis que le myrcène représente beaucoup plus le terreux. Mais écoute, si si t'aimes pas les arômes, tout ça, euh, mais t'as dit tout de suite, toi, c'est cariophilène. Hein, ceux qui, qui, qui comprennent pas, j'ai jamais eu d'orange dans mon cannabis ou de citron. Euh, Sûrement que mon cannabis, t'as du pot à 100$, puis c'est souvent cariophilène, épicé, poivré, man. Euh, Jean-Guy Good Supply, euh, tout simplement. Donc, euh, on y voit ici avec le Garlic Breath. Taux de THC bas. Euh, ici, j'ai eu 18,51. Possibilité 18 à 22. Terpène limonène. Euh, on parle ici. Terpène. Habituellement, il nous mettrait. Euh, orange, genre fruité. Est-ce que c'est juste une un erreur ici? Hmm. Juste un instant. Vous savez, le site de la SQDC nous sort toujours des nouvelles surprises. Non, mini surprise. Mini surprise. Donc, c'est juste le garlic breath qui n'y euh, en a pas. Hein? Il n'y a pas, lui, d'arôme de, de, de naturel. Hein? Donc, il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc, euh, limonène. Est-ce que c'est citronné? Limonène cariofilène, myrcène, Garlic Bread Artisan Batch 38 et 40 18.51 THC Est-ce qu'il y a un Boveda? Je pense que oui Pochette d'humidité Boveda sec, sec, sec, sec, sec oh. Bof! la qualité, là... Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, L'humidité, euh, tu vois que la cocotte est humide, à cause du beau VEDA. Euh, la le... qualité du bas, je vais te le dire, le joint dure-tu 3 heures, le joint dure-tu 2 heures mais pour les yeux, là, euh, pour les yeux, il n'y a rien d'extraordinaire, rien. Euh, même si je remets mes lunettes trois fois, ça ne changera pas, OK? Même si je remettrai une quatrième fois, ça ne changera pas. Donc, euh, le cannabis ne va pas s'améliorer plus que toute fois que tu mets tes lunettes, OK? Un genre de limonène, euh, pas citron. Euh, J'aurais dit limonène euh, florale. Ah. Non. Ok, euh, t'es curieux, hein? Ouais, t'es curieux. Tu veux voir c'est quoi? On, on va prendre le temps. Euh, Je te montre ça tout de suite, man. Alright, on est avec le Garlic Breath de artisan batch, euh, pas de branches pas de feuilles, pas de fonds de bague, hein? on se rappelle les fonds de bague au début de la légalisation, on est loin, on est loin du début de la légalisation, déjà là 3 ans hein, maintenant que la SQDC euh, est ouverte, déjà 3 ans qu'on peut s'acheter du cannabis légalement à 21 ans et plus, donc euh... Hey, la légalisation, c'était 18 ans, hein? ça a duré deux mois, 18 ans, puis euh, le 1er janvier, ça a tombé 21 ans. C'est effrayant, hein, man. Donc, il y avait ici il est correct, Whitman? Il est correct, Whitman? Il est correct, mais à 25$. Pas, pas à 39$, pas à 38$. Bon, on va le fumer. Euh, Est-ce que ça va goûter 1, 2 arômes, peut-être même trois arômes? Est-ce que ça va être goûteux? Est-ce que ça va être une belle expérience dans le buzz? Est-ce que ça va buzzer un petit peu partout dans le corps ou juste en avant du corps? On va regarder le buzz. Comment il bosse dans le corps? Est-ce qu'il est vraiment énergétique? Est-ce qu'il est vraiment écrasant? Ici, on nous dit Indica. Donc, ça devrait nous relaxer, nous un peu nous écraser. On va voir à quel point le 18,51% est efficace avec les terpènes. On sait que les terpènes sont très, très euh, importantes dans le buzz. Ça affecte le THC. Il travaille en équipe. On appelle ça l'effet d'entourage. De, on cherche mot mots ici. OK, tu vois, là, c'est correct. C'est correct, mais 39$, 38,40$. On, on, on voit du cannabis plus beau que ça. Mais est-ce que le fumé va être plus que juste le regarder, j'imagine. Alright, j'en un immédiatement. Ok, on va euh, égrener le Garlic Breath de Artisan Batch. Possibilité d'avoir entre 18 et 22 de THC. J'étais curieux de voir la différence en, entre le bas de gamme et le haut de gamme de Indiva. Pratiquement pareil, pratiquement pareil. Pour 10$, 9$ de plus. Euh, même petit arôme. Euh, je le sentais déjà assez comme ça. là Est-ce que je sens plus? Pas vraiment. Je, comme je te dis, je le sentais déjà beaucoup. Un petit goût bizarre. Euh... OK. On s'est mal préparé ici. Et voilà. Et voilà. ça serais pas triper bien raide dessus. Euh, puis là, est-ce qu'à 41,40$, est-ce que j'essaye un autre produit Artisan Batch? Est-ce que je fais mon curieux et puis je vais essayer... Euh, le Unicorn Sherbet. Le Cannabis Animal Face. Le Débouba, le Canadien Débouba, malheureusement, euh, je peux pas me permettre de payer 41,40$, même si je tombe en amour avec faudrait. c'est plate, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, man. c'est plate, c'est vraiment plate. la semaine prochaine là, je vais aller m'en acheter deux trois contenants à la SQDC et puis euh, si je pouvais les sentir ou voir une photo de la cocotte à l'intérieur même si ça influence mon choix entre le produit A B ou C si, si je m'en allais acheter le A puis là je trouve que la photo est belle puis j'achète le C même si ça m'a influencé je vais sortir de peut-être trois contenants pareil je comprends pas. Là. Je comprends pas, man. Quand tu fumes ce cannabis, tu fumes, là. Tu ne vas pas... Euh... Hey, man, on, on veut le sentir, le cannabis. Montre-moi une photo de la cocotte à l'intérieur. Ça va nous aider. Quand tu vois du Broken Coast, en général, OK, pas pire. Tu vois les, les différences en raphaël Après ça, tu tombes sur Tribal. Euh, Canara Biotech avec leurs produits CBD, Orchide. Euh, tu vois la différence, tu vois les gammes de prix, je ne sais pas, pouvoir en sentir, euh, je sais que quand on en fais sentir, euh, t'as des pertes, mais peut-être demander aux au producteurs de vous donner des, échant des échantillons euh, euh, dans des cubes de plastique transparent avec des trous. Comme ça, la SQDC n'aurait pas de perte. Je ne serais pas obligé d'ouvrir un contenant pour le faire sentir aux au, au clients. Puis faire un euh, après une semaine, le cannabis il va être pas mal séché. Euh, faire une petite rotation. Let's go, man. Come, on, man. Parce que ces affaires-là, ça va arriver dans quoi? Deux ans, trois ans, quatre ans. Pourquoi pas le faire tout de suite? Pourquoi pas le faire tout de suite? Ça existe ailleurs en Californie, ça existe déjà en Ontario. Dans notre propre pays, au Canada, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, man. Je comprends pas, man. Si t'as pas de tortue, si t'as pas de tortue, man. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on peut pas de tortue, man? Pourquoi on peut pas ouvrir des clubs puis euh, fumer du cannabis dans le club? On rouvrirait un club, moi, venir fumer chez Winman, puis on achèterait notre cannabis à la SQDC. Puis tu revends le cannabis dans le club euh, à une heure du matin, euh, deux fois le prix, comme la bière. La bière, tu arrives dans un club, c'est 8$ au dépanneur, tu l'as à 3$. Euh, euh, je connais pas ça, les prix de la bière, je connais pas ça. Mais euh, tu arrives arrive dans, dans le club, pis ton cannabis, ça peut de coûter 25$, ben, il coûte 45$. Euh, « Pourquoi tu es dans un club, euh, l'explicité est fermé il est 5h l'après-midi, on est samedi. On est dans un bar, dans un club, tu payes plus cher, ah, c'est normal, OK? C'est, Je comprends pas, man. Faut, faut, faut que ça roule, man. All right. on allume ça. Garlic bread. Tu vois que je suis pas ben, ben... Euh, J'ai pas super hâte de fumer. Je, je l'aimerais pas. Je sais, je l'aimerais pas. C'est un genre de... Ah, j'ai déjà fumé ça à SQDC. J'ai déjà fumé ça à SQDC là. Euh... Je ne sais pas si c'est un produit là, Edison ou euh... un mélange de limonène avec un autre produit que j'ai déjà essayé. Mais ben, attends on est, on est là, là, on arrive, on arrive. On est à, à terme. Garlic Breath de Artisan Batch. moins pire, moins pire, que je pensais. Ah, oh, ordinaire, Et un shout-out euh, au YouTuber Cannabis Review, qui fait un retour euh, depuis quelques jours sur sa chaîne YouTube. Donc, euh, salut mon chum, et puis il porte mon T-shirt dans sa dernière vidéo, Merci beaucoup à Cannabis Review, on continue les vidéos, donc allez l'encourager, euh, déjà près de 500 abonnés, Cannabis Review, donc allez l'encourager, des fois il fait des reviews avec sa copine, donc euh, salut mon chum, au plaisir de se voir un jour et peut-être même faire une vidéo avec Cannabis Review. Donc, on continue, on enchaîne. Euh, garlic Breath. Euh, pour la qualité, tu n'enverras pas de photos à tes amis. Euh, tu vas pas appeler tes amis pour dire qu'ils se sentent le gazi, que tu triples là-dessus. Euh, tu pas personne. Tu n'appelleras pas personne. Tu ne prendras pas de photos. Non, tu vas jeter la facture aux poubelles. Tu vas essayer d'oublier ton achat. OK? C'est pas terrible... Mais c'est du vol. Okay. C'est pas terrible, mais c'est du vol. Je sais pas qui est en haut de Indy. Euh, ils sont en retard dans les prix. Ils sont très, très, très, très en retard dans les prix. C'est la SQDC qui contrôle les prix! Il y a quelqu'un qui a manqué de quoi en quelque part, là, OK? Je te le dis, là. <coughs> il y a quelqu'un qui a manqué de quoi en quelque part. <coughs> OK. Indiva, c'est le fournisseur. Indiva. C'est qui, c'est Indiva, man? Indiva Brand Owner. Man, les prix, c'est trop cher. OK? La marque Indiva, ton bas de gamme, il faut vraiment que tu mettes ça, là, à 24. Même pas à 25, t'as pas le droit. Puis tes affaires d'artisan batch. J'ai pas essayé les autres à 41,40. Y a-tu une grosse différence? Je sais pas, man. c'est pas, man. On voit rien. Je peux pas te le dire, moi, man. Faut-il falloir que j'achète un autre produit d'artisan batch à 41,40 quand j'en ai acheté un à 38 et 40 puis que je suis déçu? Pense pas, man. Impossible. Tu peux plus m'acheter ça. Uh, Indiva licence Ah c'est pas clair Ben oui man on peut acheter des actions d'Indiva à la bourse C'est le bout de la merde. NDVA me dire comment ça coûte NDVA Ça ressemble à Nvidia à Bourse de Vancouver. 34 cents et demi. 34 cents et demi. Hey, comment ça que Canara Biotech, c'est 13 Ça veut-tu dire que Canara Biotech, c'est moins cher? Faut pas oublier. Ne faut pas oublier. <coughs> il est pas super dégueulasse, mais il est pas bon. Il ne faut pas oublier que pour savoir le prix d'une compagnie, c'est pas seulement 34 sous, n'est-ce pas? Hein? Tu es 34 sous, la compagnie t'appartient. Non. Ça dépend combien il y a de briques, comment combien il y a d'actions. Puis là, l'indiva, là, limited, il y a exactement, là, exactement, exactement, exactement, Yes. Voilà. C'est du live ici man, c'est live, on arrive ici, c'est live, ah fuck man, c'est pas ça, ah, fuck, ah, oublie ça bro, j'étais supposé de savoir ça, easy, ah, ok, bouge pas, bouge pas, bouge pas, Va, ah, tu bouges trop, en tout cas, la compagnie est d'y va, là. je te finis ça rapidement, je viens de le trouver, je viens de le trouver, on se calme. Ça coûte 46 millions. 46 millions 919 000 dollars. 46 millions. Hey, comment équivaut euh, Canara Biotech? 100 millions. 100 millions Canara Biotech. Débile, hein? 118 millions, là. 118 millions, excusez, excusez, excusez. 118 millions, mais il euh, n'y a pas de mais. 118 millions. Il y en a qui vont voir 100 millions à des places, là, mais euh, Yahoo Finance, this is the answer. 118 millions, donc euh, le double. Euh, le double de, de Indiva. Ah, oh là, je ne veux pas vous perdre. Donc, euh, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Nvidia, N, c'est quoi donc qu'on a dit tantôt? J'ai perdu le gros. J'ai perdu le prix de l'action. 46 millions, 34 cents et demi. Donc, euh, je ne suis pas un, un conseiller financier, hein, je n'ai aucune idée. Comment c'était, il un an, il dit est-ce que c'était 34 sous? Euh, écoute ça mon homme, écoute ça, le 15 février cette année là, c'était 64 sous, là c'était 34, donc ça allait quasiment 64 divisé en 2 là, 32, là 34, le gars qui a acheté ça le 15 février, il a perdu la moitié de son argent man, s'il mettait 100 pièces là, il, était rendu à, il est rendu à 50 pièces à peu près, imagine s'il si avait mis euh, 1000, il serait rendu à 500, puis l'année passée, le 2 novembre, là, l'année passée, le 2 novembre, là, 24 cents. Fait que... Euh, C'est ça. Est-ce que diva de l'avenir? Aucune idée, bro. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi, active la cloche. En activant la cloche, comme ça, tu vas savoir absolument le moment que je sors une vidéo. Euh... Le buzz de ça, c'est quand même assez léger, hein? 18%. Il brûle très bien. Il brûle très bien, lentement. J'aime beaucoup ça. Est-ce que le Boveda a aidé? J'imagine. Le goût est ordinaire, le buzz très léger. Euh il ne ressort pas en particulier. Euh, D'habitude, des fois, on a des spots dans le visage. Ou des fois, c'est le devant du corps. Ou le haut du corps. <coughs> <coughs> Ici, c'est vraiment euh, très léger. Très léger. Euh, Célébral. Plus euh, hybride pour moi. Plus hybride. Que vraiment Indica, là, je trouve qu'il est plus hybride. Euh, je parle beaucoup. Euh, le buzz, pour moi, est vraiment... Euh, pas, il n'est pas vraiment écrasant, il est vraiment hybride, vraiment, euh, je pars, comme je te dis, je suis réveillé, euh, relax à la fois, un peu des deux. Donc, euh, quand même des belles qualités euh, comme ça, mais le goût vraiment, euh, c'est un goût, c'est pas euh, du quadra de Broken Coast, là, euh, qui a 3-4 ingrédients dedans, là. Non, non, arrête, arrête, arrête, arrête. Euh, T'es curieux, peut-être, euh, je te suggère peut-être d'essayer un autre à 41, 41, 40, euh, pour peut-être essayer de frapper un peu plus fort pour euh, la qualité. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais, mais, mais vraiment, vraiment, la compagnie Indiva devrait baisser leur prix, euh, vraiment. Euh, de, de bons phénotypes, quand même, pour euh, garlic bread, euh, je pensais peut-être haïr ça. Euh, quand je le sentais, je l'aime pas. Un arôme qu'on connaît un peu, donc... Euh, mais le, le, le goût, en, en le fumant, peut-être moins, moins moins effrayant que quest ce qu'il sent. Euh, mais ce n'est pas un achat. Euh, à 38 et 40... 5.5 sur 10, je donne pas la note de passage. Euh, C'est du vol. Si on se compare avec les autres produits, la SQDC, il faut, faut, faut se le dire. Euh, il brûle bien. Euh, Bosse léger. Il euh, faut, faut, faut baisser ça à 34,40$. Un 5$ de moins. OK, donne un pouce. Va-t'en sur mon Instagram, t'abonner. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo SQDC va être le Mac de Omi.